Bonjour à tous, euh, je me présente, je suis jean je suis enseignant-chercheur en à l'Université de Lille et j'ai le plaisir de présider ce jury. Donc, euh, avant d'écouter euh, la présentation de M. Rénard, qui va nous parler de, de réalité virtuelle et plus particulièrement de praticabilité dans les interactions virtuelles, donc on va vous laisser. Euh, J'aimerais avant tout vous présenter les membres du jury de ce qui de thèse. Donc, euh, Madame Dominique Beckmann de l'Université de Strasbourg. Euh, mmh. Euh, mmh. Euh, <rire> Madame Valérie Gironton de l'Université de Reims. Euh, Monsieur Frédéric Merriand de Lensam, j'imagine Paris sur Ah, d'accord, voilà, c'est Bourgogne. Euh, donc, ensuite, euh, M. Coran Berthaud, M. Laurent Donc, euh, je vous rappelle, euh, juste pour le principe, comment on va se dérouler euh, euh, cette euh, consultante. Euh, on va laisser euh, M. Reynard nous euh, faire sa présentation pendant 45 minutes. Ensuite, les membres du jury vont lui poser quelques questions. Et euh, donc ensuite, le jury va se retirer pour délibérer, et euh, reviendra ensuite pour donner les résultats des délibérations. Alors, le... euh... Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être venu assister à cette soutenance de thèse, qui va donc porter sur l'étude de la fatigabilité des bras lors d'interactions gestuelles en mid-air au travers de la réalité virtuelle. Donc, je commencerai cette présentation en posant les bases qui permettront une meilleure compréhension du sujet, ainsi que de la problématique de recherche, et par la suite, euh, je développerai plus en détail les différents travaux qui ont permis une meilleure compréhension euh, sur ce sujet. Donc, il n'est pas rare de nos jours de voir une personne qui gesticule devant une machine, que ce soit de grands écrans tactiles dans des fast-foods ou dans des bureaux, que ce soit dans les musées devant des interactions, devant des expériences interactives de médiation utilisant des caméras de profondeur ou de la réalité augmentée. Dans nos salons également, il n'est pas rare d'avoir une console de jeux vidéo comme la Kinect, la Wii ou la Switch, qui nous demande d'utiliser nos mouvements pour compléter des objectifs de jeu. De même, la réalité virtuelle se répand de plus en plus avec des casques moins chers et plus simples et agréables à utiliser. Toutes ces technologies nous demandent de plus en plus d'utiliser nos bras dans les airs ou sur un écran tactile. Et lorsque l'on utilise nos bras dans les airs, c'est ce que l'on appelle justement une interaction gestuelle en mid-air. En parallèle de l'expansion de ces technologies, de nombreuses applications utilisant ce type d'interaction se sont développées. Par exemple, dans les jeux vidéo, cette pratique s'est particulièrement démocratisée avec des jeux comme Wii e Sport ou Just Dance et plus récemment Beat Saber ou Ring Fit. Cette dernière application, d'ailleurs, peut se référer euh, à une pratique sportive euh, comme le laisse indiquer son nom. Des, des applications plus sérieuses également ont été développées comme pour l'expression artistique via euh, des sons en trois dimensions ou euh, de la pratique musicale avec des instruments de musique virtuelle. La recherche s'intéresse également à ce sujet pour développer des applications par exemple pour le télétravail, l'éducation, la rééducation et tout un tas d'autres applications encore. Cette, euh, ce nombre d'applications qui ne cesse d'augmenter demande de plus en plus de gestes au quotidien et euh, sur des sessions d'interaction de plus en plus longues. Or, ces longues sessions d'interaction sont connues pour euh, fatiguer les bras des utilisateurs. Cette fatigue est ce que l'on appelle l'effet bras de l'oreille. Donc, cette fatigue se définit par une diminution des performances physiques de l'utilisateur ou une difficulté, voire impossibilité, à contracter volontairement son muscle. Cela peut se traduire par une sensation de lourdeur au niveau du bras, d'où le nom est fait bras de gorille, et euh, des tremblements si cette fatigue est vraiment trop calme. Il y a plusieurs causes possibles à cette fatigue, comme euh, le fait d'effectuer trop d'efforts sans prendre suffisamment de repos, ou d'effectuer une répétition d'efforts, et euh, la fatigue cognitive, le fait d'être fatigué mentalement peut également impacter euh, la fatigue physique. Et euh, cela a donc pour conséquence, lors de nos interactions, euh, de provoquer un certain inconfort. Et plus grave, euh, cela peut provoquer des troubles musculo-squelettiques ou des blessures. Notre problématique est donc que euh, le, les temps d'interaction en mid-air ont tendance à provoquer de la fatigue qui provoque donc de l'inconfort, des troubles musculo ou des blessures, en particulier dans des applications comme les jeux vidéo, les instruments de musique ou euh, la rééducation qui demandent des séances euh, relativement longues. Par exemple, pour les jeux vidéo, euh, Beat Saber, qui est un jeu de rythme en réalité virtuelle, indique comme message d'accueil à ses utilisateurs de prendre régulièrement des pauses pendant euh, son interaction et également de s'échauffer comme avant une pratique sportive. Le fait de pouvoir mesurer la fatigue et de la comprendre suffisamment permettrait de, par exemple, mettre des messages plus réguliers aux utilisateurs pendant leur pratique en fonction de leur activité réelle pour justement pouvoir prévenir les possibles problèmes. Être capable de comprendre la fatigue permettrait également de développer des instruments de musique virtuels euh, plus adaptée à des personnes par exemple en situation de handicap euh, pour qui la pratique de la musique euh, avec des instruments classiques n'est pas forcément euh, toujours adaptée. Et enfin, euh, cette mesure de la fatigue est critique dans le cadre de la rééducation puisqu'elle permet euh, aux patients de pouvoir effectuer leurs exercices à domicile sans forcément l'aide d'un praticien et sans risquer de se reblesser et donc de perdre tous les bénéfices de leur rééducation. Il nous faut donc pouvoir mesurer cette fatigue. Pour cela, il existe trois méthodes. Une première, qui se base sur les électromyogrammes, plus précisément les électromyogrammes de surface. Sifrec et son équipe euh, ont présenté leur utilisation pour mesurer la fatigue, et nous explique donc que euh, les, les électrodes que compose le système font passer un léger courant électrique dans la fibre musculaire, et pour en mesurer la conductivité, conductivité qui va varier en fonction de l'effort effectué dû à la production d'acide lactique ionisé. Cet euh, appareil, pour qu'il puisse mesurer la fatigue, doit être particulièrement précis, or euh, ces derniers sont particulièrement coûteux, et ne sont donc pas vraiment adaptés à un usage particulier à domicile. D'autant que le placement des électrodes sur le bras, ou sur le muscle que l'on veut étudier, doivent se faire de façon assez précise également. Une deuxième méthode est euh, la biomécanique, euh, qui se base donc sur l'étude du mouvement de l'utilisateur pour pouvoir mesurer la fatigue. Euh, L'équipe d'Inca Pierre Ramos euh, propose la mesure consume endurance, qui va euh, se baser donc sur les mouvements euh, récupérés grâce à une caméra de profondeur de type Kinect, et qui va permettre euh, de mesurer la fatigue dans le cas où l'interaction n'est pas trop longue et que euh, les mouvements ne sont pas trop rapides, euh, voire relativement statiques. Euh, entre autres limitations également, cette mesure ne prend pas en compte les temps de repos de l'utilisateur et part donc du principe qu'à chaque nouvel exercice, il repart avec une fatigue nulle. C'est pourquoi la mesure euh, cumulative fatigue a été développée. Celle-ci est donc un peu plus précise mais reste généralement en dessous des mesures données par les utilisateurs sur leur ressenti de la fatigue. Et nous en venons donc à la dernière méthode, qui est l'utilisation d'échelles subjectives pour évaluer la fatigue, comme l'échelle de Borg, qui est principalement utilisée en médecine, en ergonomie ou en sport cette échelle existe sur différentes variantes et celle que nous avons choisi d'utiliser est celle que, qui est présente sur le tableau qui va donc de extrêmement faible à extrêmement fort. Et euh, cette mesure euh, a été montrée comme étant comparable à celle que l'on peut obtenir grâce aux électromyogrammes, Ce pourquoi nous avons choisi de l'utiliser pour nos différentes expériences. Maintenant que nous sommes capables de mesurer la fatigue, euh, nous, nous voyons également que euh, D'autres études se sont déjà intéressées à la question, que ce soit dans des interactions tactiles avec de grands écrans ou dans des interactions purement mid Par exemple, l'inclinaison du plan d'interaction a été étudiée, à savoir qu'un plan horizontal sera moins fatigant qu'un plan vertical. La taille de la zone d'interaction a également été utilisée, étudiée. À savoir ici que pour optimiser les performances et tout en évitant trop de fatigue, le mieux est de se baser sur un écran qui serait de taille moyenne. Enfin, pour la position des cibles dans la zone d'interaction, il vaut mieux favoriser les cibles vers le bas afin que le bras soit au plus proche de sa zone de repos. D'autres études se sont également intéressées à l'impact que la fatigue pouvait avoir sur les stratégies de mouvement et les postures de l'utilisateur et elles ont en l'occurrence montré que lors d'une tâche où l'utilisateur doit pointer des cibles en répétition, lorsque le bras commence à se fatiguer, il va venir accompagner le mouvement pour continuer à être performant avec le haut de son corps. Donc nous voyons qu'il y a déjà de nombreuses études qui se sont intéressées à la question de la fatigue lors d'interactions, mais cependant, certains points n'ont pas encore étudié, été étudiés, euh, particulièrement en réalité virtuelle, euh, la synchronisation des mains n'a pas été encore étudiée, le rythme ainsi que l'utilisation du guide sonore euh, qui fait office ici de métronome n'ont pas été étudiés non plus, ainsi que euh, l'amplitude du geste et comment lorsqu'il est modifié visuellement via le ratio contre l'affichage, il peut impacter la fatigue. Donc, pour les synchronisations des mains, les études que nous avons trouvées euh, sur la fatigue s'intéressaient principalement à des interactions à une main. Or, dans notre quotidien, nous, nous utilisons régulièrement nos deux mains pour, par exemple, manipuler des objets lourds et volumineux pour des activités sportives comme la natation ou pour des tâches minutieuses comme éplucher un fruit ou un légume. En réalité virtuelle, également, de nombreuses applications comme dans des jeux vidéo, de la musique ou de la rééducation, l'utilisation des deux mains est récurrente. Et également, euh, dans la recherche, de nombreuses techniques d'interaction en 3D sont proposées en utilisant nos deux mains, comme de la sélection, de la manipulation ou encore de la navigation. Euh, de nombreuses études se sont donc déjà intéressées également aux interactions à une ou à deux mains pour, euh, en termes de performance en dehors de la fatigue. En l'occurrence, il a été montré que l'utilisation de deux mains avaient tendance à augmenter euh, la charge euh, cognitive, à savoir la demande d'attention. Il est donc plus difficile euh, d'effectuer une tâche à deux mains, vu qu'il faut faire coopérer les mains entre elles. Mais cependant, cela peut également procurer un gain de temps, surtout lorsque la tâche est symétrique entre les mains. Euh, cela peut également euh, permettre euh, un gain en termes de précision, d'utiliser nos deux mains. Mais cette fois-ci, sur cette, la tâche qui était proposée, c'était au détriment de la vitesse d'interaction. Et enfin, d'autres études ont montré que pour une tâche où il n'y a pas forcément de différence significative en termes de performance entre l'utilisation de une ou de deux mains, les utilisateurs peuvent également préférer l'utilisation de deux mains. On voit ici qu'il y a de nombreuses différences en termes de performance, mais à notre connaissance, il n'y a pas encore eu d'études sur la fatigue à ce niveau. Ce pourquoi nous avons proposé quatre expériences qui répondront aux questions suivantes. Notre expérience se base donc sur une tâche de suivi de cible en réalité virtuelle, et euh, nous avons donc euh, comme première question, euh, nous voulons donc savoir si euh, la tâche euh, que l'on impose à l'utilisateur favorisera une synchronisation de main ou une autre. Nous avons donc proposé deux tâches, une tâche simple sur une ligne de cible et une tâche composite sur deux lignes de cible. Sur les deux tâches, nous avons à chaque fois quatre synchronisations de mains. Deux synchronisations à une main, pour la gauche pour la droite, et deux synchronisations à deux mains. Nous nous sommes également intéressés à la direction du mouvement, puisque nous avons vu que l'orientation du plan d'interaction pouvait impacter la fatigue. Nous avons donc proposé sept directions de mouvement différentes sur chacune des deux tâches. nous sommes également intéressés à l'écartement lorsque la tâche est composite, Puisque la taille de la zone d'interaction semble également influencer la fatigue. Et enfin, nous nous sommes intéressés aux stratégies que les utilisateurs pouvaient développer lors d'un temps d'interaction plus long pour éviter de se fatiguer trop rapidement. Donc, nous avons développé, comme je le disais, quatre expériences que nous avons séparées en deux groupes, chacun des groupes étant composé d'une tâche. Nous avions donc 10 participants par groupe. Les 10 premiers participants sont donc venus sur 4 premiers jours pour tester les différentes synchronisations de main. Donc chaque jour, ils testaient une nouvelle synchronisation avec à chaque fois les 7 directions testées pendant 2 minutes chacune avec des temps de pause entre deux. Enfin, ils revenaient un cinquième jour pour tester une synchronisation libre pendant 20 minutes. Le deuxième groupe de participants était composé également de 10 participants. Et euh, cette fois-ci, ils ont dû venir 8 jours pour la première expérience, afin de tester chaque jour un couple synchronisation de mains et écartement des cibles. Avec à chaque fois, évidemment, les sept directions à retester. Et euh, par contre, nous ne les avons faits qu'une seule dernière fois, euh, donc un neuvième jour. Euh, sur euh, la synchronisation libre, où nous avons séparé les 20 minutes en deux fois 10 minutes pour chacun des deux écartements que nous voulions tester. Donc, nous avons obtenu quelques résultats significatifs. Premièrement, en termes de fatigue, euh, nos expériences ont montré que euh, l'utilisation d'une seule main avait tendance à être plus fatigante que euh, l'utilisation de deux mains. On peut voir, par exemple, sur ce graphique qui représente euh, la fatigue du bras gauche. Euh, lors de l'utilisation d'une tâche simple, euh, on peut voir en bleu euh, que la fatigue du bras gauche lorsqu'il est utilisé seul est plus élevée que euh, lorsqu'il est utilisé avec le bras droit en vert et en rouge. Enfin, C'était orange, mais la couleur n'est pas terrible. Donc, euh, Par la suite, euh, nous avons également pu observer que euh, comme dans l'état de l'art, la direction horizontale était moins fatigante que euh, les autres directions que nous avions étudiées. Et enfin, euh, sur la tâche de synchronisation libre, nous avons pu observer que la plupart, la majorité de nos participants euh, ne dépassaient pas une fatigue modérée. On peut donc penser qu'ils ont su développer une stratégie de mouvement euh, permettant euh, de ne pas se fatiguer, donc une stratégie qui était efficace. En l'occurrence, la plupart de nos participants ont utilisé simplement une seule main à la fois pour réaliser plusieurs essais. Lorsqu'ils commençaient à ressentir de la fatigue dans cette main, ils en changeaient pour alterner ainsi de suite pendant les 20 ou 10 minutes deux fois 10 minutes. Nous avions également des résultats en termes de performance qui se rapprochent fortement de ce que nous avons pu voir sur l'état de l'art, à savoir que sur une tâche simple, l'utilisation d'une seule main semble plus performante que l'utilisation de deux mains et euh, sur la tâche composite, l'utilisation de deux mains, particulièrement lorsqu'elles sont synchronisées, permettent d'être plus rapide, et plus performant que l'utilisation d'une seule main. Nous avons également euh, observé une corrélation entre la distance parcourue par la main, ainsi que euh, la fatigue perçue par l'utilisateur. Et enfin, sur euh, les résultats qualitatifs que nous avons pu obtenir euh, via les retours des participants ainsi que nos observations, nous avons pu euh, constater que euh, les utilisateurs trouvaient l'utilisation d'une seule main plus facile, euh, comme le laissait penser effectivement notre état de l'art, et euh, nous avons pu observer que euh, les stratégies de posture des utilisateurs avaient tendance à changer lorsqu'ils commençaient à ressentir de la fatigue, à savoir que lorsqu'ils ressentaient de la fatigue au niveau de leurs bras, ils accompagnaient le mouvement, euh, soit avec une rotation de leur buste pour des mouvements plutôt gauche-droite, soit avec un balancement de ce dernier, pour des euh, mouvements avant-arrière. Nous avons donc, euh, comme je le disais précédemment, également observé que sur la synchronisation libre, la plupart de nos participants n'ont utilisé qu'une seule main, et ce n'est que sur la, euh, la tâche composite, où nous avons pu observer quelques participants qui utilisaient leurs deux mains, mais revenaient régulièrement à l'utilisation d'une seule main. De ces résultats, nous avons donc pu proposer quelques suggestions pour concevoir une application en réalité vestuelle qui serait moins fatigante ou la fatigue contrôlée. Dans un premier temps, euh, nous suggérons euh, que la synchronisation des mains doit être choisie en fonction de la tâche demandée par l'utilisateur. Mais nous suggérons également qu'il serait intéressant de proposer plusieurs modalités gestuelles afin que euh, l'utilisateur puisse euh, changer pendant l'interaction euh, la synchronisation de ses mains afin qu'il puisse autoréguler sa fatigue. Aussi, nous suggérons euh, qu'un estimateur de fatigue pourrait être développé euh, à l'aide potentiellement de la distance parcourue ou euh, de la détection des changements de posture de l'utilisateur. Enfin, donc, comme nous le disions précédemment, il faudrait préférer les directions horizontales. Et aussi, une chose qui était intéressante, c'est que nos participants ont à plusieurs reprises euh, dit qu'ils auraient apprécié euh, avoir un peu de musique lors de leur interaction pour la rendre plus engageante rendre plus rythmé. Et ce point est particulièrement intéressant puisque la musique a déjà été montrée comme un outil pour faire diminuer la sensation de fatigue lors d'une activité sportive par exemple. C'est donc sur ce point que nous sommes intéressés à l'utilisation d'un rythme lors de l'interaction et au fait de le souligner à l'aide d'un guide sonore, comme le ferait un métronome. Il y a donc de nombreuses études qui ont montré que la fatigue pouvait diminuer à l'aide d'une musique, et plus particulièrement lorsqu'elle est rythmée avec les mouvements de l'utilisateur, ce qui peut aussi améliorer ses performances. Entre autres, nous avons également pu voir que l'utilisation d'un guide sonore lors d'interactions avait été utilisée pour différentes choses, comme aider des malvoyants ou des non-voyants à spatialiser des cibles dans un environnement virtuel à trois dimensions mais également à aider pour suivre euh, le rythme qui ici servait euh, de nouvelles façons d'entrer des, euh, des commandes euh, lors de l'interaction. Nous avons donc euh, choisi euh, de développer une expérience de suivi de cibles euh, en rythme, où euh, nous avons les trois facteurs suivants que nous souhaitons étudier, à savoir la vitesse de ce rythme, le nombre de battements par minute, la régularité également. Euh, c'est-à-dire la constance ou non de, ce, de cette vitesse et enfin euh, l'état du guide sonore c'est-à-dire euh, la mise en évidence ou non grâce au guide sonore euh, du rythme euh, Durant cette expérience nous avons mesuré différentes euh, choses comme euh, les performances en termes de distance parcourue ou la précision de l'utilisateur ainsi que euh, l'expérience utilisateur à savoir sa fatigue euh, la présence qu'il aura ressentie la difficulté, la sensation de succès, etc. Nous avons donc eu 15 participants sur cette expérience qui ont dû participer en distanciel dû à la crise Covid. Euh, C'était une tâche donc, de suivi de cible en règle, comme je le précisais juste avant. Nous avons huit conditions, chacune testée pendant 3 minutes, avec des temps de pause pour répondre au questionnaire entre chacune, et euh, les trois facteurs suivants qui étaient donc une vitesse lente, une vitesse rapide, une régularité constante, une irrégulière et un état de sonore actif ou inactif. Voici donc une courte démonstration de ce que rendait l'expérience. à savoir ici, nous voyons un utilisateur qui suit les cibles sur un rythme irrégulier, rapide, où le son n'est pas actif. Et donc Ici, nous avons pu euh, voir et entendre euh, un rythme irrégulier qui était plus lent et où le son était joué. De cette expérience, nous avons pu obtenir quelques résultats significatifs D'abord, en termes de fatigue, nous avons vu que euh, la régularité, euh, lorsque le rythme était régulier, la fatigue avait tendance à augmenter, de même lorsqu'il était rapide. Et euh, quand le guide sonore était activé, l'utilisateur se sentait plus présent euh, dans la scène, mais euh, ressentait également plus de fatigue. Euh, sur ce dernier point, nous avions été euh, étonnés, puisque dans notre état de l'art, la musique avait plutôt tendance à faire diminuer la fatigue perçue par l'utilisateur lors de son activité. Or, ici, le guide sonore que nous avons utilisé a plutôt tendance à la faire augmenter. Nous suggérons donc que l'utilisateur était peut-être plus impliqué dans son mouvement et il mettait donc plus d'efforts. Mais nous pensons également que la complexité musicale du système que nous avons proposé n'était pas suffisant pour masquer l'effort que l'utilisateur faisait et avait peut-être tendance à faire l'effet inverse, à savoir souligner l'effort qu'il devait effectuer. Pour ce qui est de la vitesse rapide, ce n'était pas très étonnant, puisque sur un temps d'interaction équivalent, plus la vitesse est rapide, plus la distance parcourue sera grande. Or, ici, la distance est encore une fois corrélée à la fatigue. De plus, les utilisateurs ont trouvé également les vitesses rapides comme étant plus intéressante, plus euh, divertissante, et euh, s'impliquer donc plus dans le mouvement. Euh, enfin, pour ce qui est du rythme régulier, euh, le fait qu'il soit plus fatigant qu'un rythme irrégulier peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Un premier serait sa vitesse. Effectivement, de la façon dont nous avons conçu notre rythme irrégulier, il est légèrement euh, plus euh, lent que le rythme régulier. Mais cela ne semble pas pouvoir être la seule explication, puisque nos participants nous disaient être plus impliqués dans le mouvement lorsque le rythme était irrégulier, puisque la tâche était un peu plus difficile, et qu'ils se sentaient donc plus actifs à ce moment-là. Donc, de ces résultats, nous avons pu encore une fois proposer quelques suggestions pour concevoir des applications rythmées moins fatigantes. En l'occurrence, nous suggérons d'utiliser un rythme plutôt irrégulier et lent, et d'éviter d'utiliser un guide sonore qui serait trop simple, à savoir qu'il serait donc intéressant d'explorer la complexité du son et euh, de euh, tester, euh, de mapper le son plutôt sur le mouvement effectué par l'utilisateur plutôt que sur le mouvement que nous attendons qu'il effectue. Nous avons donc maintenant étudié euh, les points précédents, donc, à savoir la synchronisation des mains et le rythme, ainsi que l'utilisation d'un guide sonore nous allons nous intéresser à présent à l'amplitude du geste d'un utilisateur euh, lors d'une expérience avec un instrument de musique virtuelle et comment le fait de modifier visuellement ce geste grâce au ratio contre l'affichage pourrait impacter la fatigue de l'utilisateur. Dans la pratique musicale, le geste impacte aussi bien le public que le musicien, à savoir que de grands gestes ont tendance à augmenter l'expérience publique ainsi que l'engagement du musicien. Cependant, cela augmente également sa fatigue. Il est intéressant également de noter que euh, des micro-gestes euh, ont été étudiés comme euh, moyen euh, de contrôler la musique par le musicien. Et ces derniers arrivaient plutôt bien à l'utiliser. Les euh, instruments que nous utilisons ici sont des instruments de musique virtuelle immersif. Ce sont des instruments euh, numériques euh, qui prennent place dans un environnement virtuel à trois dimensions. Ces derniers sont particulièrement modulaires euh, puisqu'ils permettent de lever certaines contraintes des instruments physiques, comme leur taille ou leur forme, et permettent également de créer de tout nouveaux instruments où nous pouvons réorganiser les différents contrôles du son, ainsi que euh, les modifier euh, visuellement pour euh, les étirer et augmenter leur précision. Et euh, du fait de cette modularité, on peut concevoir des instruments plus inclusifs pour des personnes en situation de handicap. On se demandera donc si l'utilisation du contrôle euh, ratio affichage, euh, du ratio contrôle affichage, euh, pourra lui aussi impacter euh, la fatigue. Donc, le CDR ou contrôle display ratio, consiste euh, à modifier visuellement le geste effectué par un utilisateur en entrée. Par exemple, lorsque vous interagissez avec votre ordinateur, vous utilisez votre souris, vous faites de petits mouvements avec elle, alors que sur euh, l'écran, vous voyez normalement des mouvements qui sont plus importants. Ce qu'on appelle donc le CDR, et euh, ici c'est le cas où il serait inférieur à 1, à savoir que le geste est réduit par rapport au retour visuel qui est amplifié. Donc, inversement, lorsque le CDR est supérieur à 1, notre geste est amplifié par rapport au retour visuel qui lui est réduit. Ce, euh, ce système permet, par exemple, en réalité virtuelle, euh, de proposer quelques illusions, comme la marche redirigée, qui permet euh, de proposer aux utilisateurs de marcher droit dans une scène virtuelle, alors que physiquement, ils sont en train de tourner en rond dans une pièce. Cela permet également la manipulation redirigée, euh, ce qui permet donc, par exemple euh, d'interagir avec un seul objet tangible physiquement, mais d'avoir l'impression virtuellement de manipuler plusieurs objets. Il y a également des illusions visuo optiques qui permettent par exemple de modifier la sensation euh, de masse d'un objet physique, euh, grâce au retour visuel qui est modifié. Et enfin, certaines études ont montré que, euh, en, manipul... en, re... en proposant des manipulations indirectes, à savoir que ici, l'idée était de faire baisser au fur et à mesure les mains lors de l'interaction, on pouvait rendre l'interaction moins fatigante. On se demandera ici si, euh, lors de l'utilisation d'un instrument de musique, le CDR peut effectivement permettre de diminuer la perception de la fatigue sans pour autant dégrader l'expérience de l'utilisateur. Nous avons donc proposé aux utilisateurs un instrument qui se présente sous la forme d'un cube de mixage avec six pistes audio, chacune répartie sur les différentes faces du cube, et euh, où le volume des différentes pistes est contrôlé par la distance de notre curseur qui représente notre main, euh, de la curseur avec le, du curseur avec les pistes. Donc lorsque l'utilisateur bougera sa main dans le cube, les différentes pistes se mélangeront entre elles pour faire de la musique. Et le volume général de cet instrument, est contrôlé par euh, la vitesse du mouvement de l'utilisateur, à savoir que s'il ne bouge pas suffisamment rapidement, euh, le son s'arrêtera de jouer. Donc voici une euh, courte démonstration où nous allons voir les deux extrêmes de euh, variation du CDR. À savoir qu'ici, l'utilisateur fait de petits mouvements dans un cube grand. Un utilisateur qui faisait des grands gestes dans un petit environnement. Donc, l'expérience euh, nous a permis de faire passer 20 participants, encore une fois en distanciel du toujours à la crise Covid. Euh, nous avons étudié deux facteurs, à savoir deux tailles de boîte gestuelles et trois tailles de boîte, euh, deux tailles de boîtes visuelles et trois tailles de boîtes gestuelles. Donc, Comme on peut le voir sur ce graphique, euh, il y avait euh, une grande boîte pour le visuel et une petite boîte pour euh, toujours le visuel. Nous avons donc soit une diminution de l'amplitude du mouvement, soit une augmentation de cette amplitude du mouvement. Nous avons étudié ici, encore une fois, la distance parcourue par la main, ainsi que l'expérience utilisateur à travers des questionnaires sur la fatigue, la présence et l'expressivité musicale du système. Nous avons donc pu retirer euh, les résultats suivants à savoir que euh, la distance parcourue par les mains de l'utilisateur avait tendance à diminuer lorsque euh, la modification du CDR était trop importante, euh, que ce soit en, ampli en amplification ou en réduction. Euh, ceci est assez facilement explicable puisque l'on observe également que la difficulté à contrôler le curseur augmente dans ces cas on peut donc penser que l'utilisateur, vu que la difficulté augmentait, a ralentissé euh, son mouvement pour avoir un contrôle plus précis de l'instrument. Aussi, nous avons observé que euh, la présence était meilleure euh, lorsque le CDR était légèrement réduit, et donc euh, le, le, le visuel légèrement amplifié. Et euh, en termes de fatigue, cette fois-ci, nous avons pu observer uniquement la corrélation entre la distance parcourue par la main et euh, la fatigue. Euh, nous suggérons que euh, l'interaction était peut-être trop courte, même si euh, cette hypothèse n'est pas forcément valide, puisque pour nos expériences précédentes, nous ne dépassions pas non plus les trois minutes à chaque euh, condition. Et nous pensons donc que euh, les utilisateurs ont plutôt euh, réussi à développer des stratégies de mouvement plus efficaces pour réduire leur fatigue lors de l'interaction. Effectivement, ils n'étaient pas euh, contraints euh, à rester dans une zone particulière du cube et pouvaient donc tout à fait, lorsqu'ils se sentaient trop fatigués, euh, baisser leurs bras et interagir avec euh, les sons qui étaient plutôt vers le bas du cube. Ce que nous avons effectivement pu observer sur certains des utilisateurs. Nous ne pouvons donc ici proposer euh, de réelles suggestions pour concevoir un instrument de musique moins fatigant, mais nous avons tout de même proposé euh, une conception d'instrument où euh, le CDR serait modifié localement pour euh, modifier, et donc pour impacter différemment les euh, contrôles de l'utilisateur sur la musique, à savoir que on peut euh, soit augmenter la précision du contrôle, soit augmenter l'engagement du musicien, et euh, donc ceci euh, tout en euh, pouvant rediriger le mouvement entre les différentes zones d'interaction. Cette présentation touche euh, bientôt à sa fin, et euh, nous avons donc pu comprendre à travers ces différents travaux comment euh, la fatigue des bras pouvait impacter les interactions gestuelles en mid-air, et plus particulièrement en réalité virtuelle. Nous avons donc étudié la synchronisation des mains, à savoir l'utilisation de une ou de deux mains, qui est prévue pour une soumission en journal prochainement. Nous avons donc également étudié le rythme et l'utilisation d'un guide sonore, qui a fait l'objet d'une publication en conférence à Interact 2021. Et enfin, nous avions étudié l'amplitude du mouvement dans un instrument de musique virtuel, qui a fait l'objet d'une publication à la conférence NIME 2021. Tous ces travaux nous ont permis, entre autres, de contribuer par la proposition de guidelines pour la conception d'applications en réalité virtuelle et plus largement en mid-air, moins fatigantes, ou du moins à factique contrôlé, mais également de proposer quelques pistes pour de futurs travaux, dont voici, voici quelques-unes. Comme je le disais précédemment, euh, nous pensons qu'un estimateur de fatigue pourrait être développé en utilisant uniquement les capteurs euh, de la VR, à savoir la position du casque et la position des mains, euh, en se basant donc sur la distance parcourue par les mains ou les changements de posture. Nous pensons également qu'il serait intéressant d'étudier la complexité musicale du système, euh, à savoir si euh, un son plus musical pourra effectivement faire diminuer la fatigue, comme euh, l'ont montré les différentes études en sport. Et euh, nous demandons aussi euh, si euh, un, un, un rythme irrégulier, mais dont un certain motif, peut se répéter au cours du temps, euh, permettra lui aussi de faire diminuer la fatigue ou si, euh, comme le rythme régulier, il aura tendance à euh, la faire augmenter. Et enfin, euh, voici donc en image euh, la présentation de euh, l'instrument dont je parlais précédemment, à savoir que euh, nous, pouvons, nous pourrions proposer euh, deux zones d'interaction par exemple, où le CDR serait soit réduit, soit amplifié, et où l'utilisateur pourrait donc passer d'une euh, à l'autre de ces zones d'interaction en utilisant une redirection du mouvement. Je vous remercie donc pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup.